Dans cette vidéo, nous allons revoir les principales conversions de temps et nous concentrer plus particulièrement sur les conversions des heures décimales en heures sexagésimales ou inversement. Rappelons pour commencer que le temps peut se mesurer avec des secondes, notées S minuscule, des minutes, notées MIN en minuscule, et des heures, notées H minuscule. Les correspondances suivantes sont à connaître et sont à la base de toute la suite de notre propos. Une heure, c'est 60 minutes. Et une minute, c'est 60 secondes. Cependant, il faut bien faire attention, car par exemple, une heure et trente minutes, c'est différent de 1,30 heures. Une heure et trente minutes, c'est l'expression d'une heure et demie sous forme sexagésimale, c'est-à-dire en base 60. Alors que 1,30 heures, c'est l'expression de 1 heure plus 3 dixièmes d'heure sous forme d'un nombre décimal. Effectivement, on sait déjà qu'une heure et demie se noter 1 heure et 30 minutes, ou 1,5 heure. Regardons comment on peut expliquer la différence d'écriture sur les minutes entre l'écriture décimale et l'écriture sexagésimale. Pour cela, utilisons un tableau de proportionnalité. On place la correspondance connue, à savoir que 1 heure, c'est 60 minutes. On place ensuite 30 minutes, et on trouve que c'est 30 soixantièmes d'heure, soit 5 dixièmes d'heure. Donc 1 heure et 30 minutes, c'est 1,5 heures, soit bien 1 heure et demie. Prenons un autre exemple. Quelle durée, exprimée en heures sexagésimale, correspond à 2,2 heures Utilisons de nouveau notre tableau de proportionnalité pour calculer le nombre de minutes associées à 2 dixièmes d'heure. On trouve que c'est 2 dixièmes fois 60 minutes, soit 12 minutes. Ainsi, 2,2 heures, c'est 2 heures et 12 minutes. Pour terminer, on peut retenir quelques correspondances qui peuvent faire gagner du temps. 30 minutes, c'est 5 dixièmes d'heure ou une demi-heure. 15 minutes, c'est 25 centièmes d'heure ou un quart d'heure. 6 minutes, c'est un dixième d'heure. Enfin, pour conclure, on remarque aisément que le raisonnement tenu dans cette vidéo reste identique avec le travail entre des minutes et des secondes.